La phrase qui rend dingue les fumeurs. Non mais c'est facile pour arrêter de fumer, il suffit d'un peu de volonté. Voilà la phrase que tous les fumeurs ont déjà entendue et entendront encore un jour ou l'autre de leur vie. Cette petite phrase horripilante sortie de la bouche de quelqu'un qui n'a jamais fumé. Pourquoi est-ce que je dis jamais fumer Tout simplement parce que lorsqu'on a déjà été fumeur, on sait très bien qu'il ne suffit pas d'un peu de volonté pour arrêter de fumer. Il en faut beaucoup et probablement d'autres choses. Vous devez comprendre qu'un fumeur qui n'arrive pas à arrêter de fumer est en vraie souffrance. Une fois passées ses premières années de consommation associante, il ne fait plus exprès de fumer, tout comme il ne fait pas exprès d'avoir des difficultés à arrêter. Alors, j'ai deux conseils à vous donner. Le premier pour toutes les personnes qui se permettent de faire ce genre de remarques. Allez tous vous faire. Non, je rigole, mon conseil est comme pour toute chose dans la vie, préférez ne parler que de ce que vous connaissez et au lieu de rabaisser un fumeur, faites tout au contraire pour l'encourager. Mon second conseil est pour les fumeurs, vous devez graver dans vos têtes qu'il n'existe aucune fatalité et que si vous vous en donnez les moyens, alors vous pouvez parvenir à vous libérer du tabac. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis fumeurs et non fumeurs afin qu'ils comprennent d'un côté ce que vous vivez et qu'ils deviennent de l'autre vos meilleurs alliés pour ce combat contre la cigarette.